Bonjour, je m'appelle Anthony et mon rôle aujourd'hui est de vous accompagner dans le parrainage celle-ci. Vous utilisez et vous aimez celle-ci, alors parrainez vos contacts professionnels. Confiez-nous vos contacts, nous vous récompensons. Deux cas de figure s'offrent à vous. Si vous êtes administrateur de votre compte celle-ci, vous pouvez aller dans votre compte. Dans le menu, vous avez un espace parrainage, dans cet espace parrainage vous allez pouvoir récupérer votre lien de parrainage à envoyer à votre filleule, vous avez aussi la possibilité de rentrer ses coordonnées directement sur l'interface celle-ci. Vous allez pouvoir aussi voir vos filleuls et commissions en attente ou déjà réglées. Et vous aurez également un récapitulatif de vos rémunérations. Quand votre contact s'abonne à celle-ci, il apparaît dans votre espace de parrainage. Il vous suffit de nous faire une facture et vous recevez vos 20% de commission. Ces 20% sont calculés sur le montant du premier abonnement. Deuxième cas de figure, vous êtes utilisateur de la solution celle-ci et non administrateur. Alors confiez-nous vos contacts par email. S'il s'abonne, vous aurez la possibilité de choisir parmi notre catalogue cadeaux. Vous pourrez choisir parmi de très beaux cadeaux, un iPad Pro, des casques audio, des Google Home Mini et plein d'autres à découvrir dans notre catalogue. Sachez que tous les contacts que vous nous confiez seront accompagnés avec bienveillance par nos équipes.